L'habitat participatif, c'est imaginer ensemble votre prochain lieu de vie, vous partagez des valeurs communes, l'envie de moments de convivialité, de partager des espaces communs, de créer un cadre de solidarité et vous allez définir ensemble votre prochain lieu de vie. Dès les premières étapes du projet, vous allez faire ensemble des choix, vous allez définir les espaces communs et vous allez prendre des décisions pour votre lieu de vie penser le projet ensemble, réduire les coûts et le plaisir également d'éduquer nos enfants dans un endroit où euh, socialement, de manière solidaire, on peut échanger, on peut s'entraider de manière assez simple et bienveillante et ça c'est voilà, vraiment la base pour nous, notre engagement là-dedans. Je ne suis pas du tout dans une communauté là, je suis dans un collectif. L'habitat participatif c'est bien plus qu'un logement, c'est beaucoup de rencontres, des échanges entre les habitants. Puis compte tenu de sensibilité commune, des projets se mettent en place comme des actions solidaires ou sur une sensibilité écologique. On a décidé de participer à ce type de projet d'habitat participatif parce que c'est un mode de vie qui nous convient. On retrouve un peu nos, nos racines. On sait qu'on n'est pas tout seul. On sait que euh, quand on a besoin de quelque chose, on peut compter sur ses voisins. Je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance vis-à-vis -vis de moi. J'ai deux filles qui habitent un peu loin et pour elles, c'est rassurant de savoir que je ne suis pas quand même tout à fait isolée. La Fabrique de l'Habitat Participatif est là pour vous accompagner. Nous proposons des ateliers d'abord pour vous aider individuellement, puis nous allons vous proposer des ateliers collectifs pour vous faire avancer dans votre réflexion. On a fait des groupes de rencontres avec des possibles habitants sur euh, notre manière de voir un petit peu les choses. C'était des ateliers de cooptation. À la fin, on débriefe un peu en se disant ben, comment vous avez senti le feeling avec ces nouvelles personnes Est-ce que vous pensez que vous pourriez habiter avec eux, etc. Et la réponse a toujours été oui. Ce qui est important, c'est qui on est vraiment. En fait, C'est euh, qu ce quoi on inspire dans notre vie.